Bonjour et bienvenue dans la chaîne Bokeh, nous allons vous présenter la gestion des suggestions d'achat et une modification que nous avons introduite qui est de rechercher dans le catalogue avant de faire euh, cette suggestion d'achat. Pour ce faire, lorsque un utilisateur se connecte à euh, l'OPAC, il peut dans son compte aller cliquer sur suggérer un achat ici il va pouvoir suggérer un nouvel achat mettons que je veuille euh, que la bibliothèque prenne trolls de troy euh, mettons le le volume 6. J'envoie. L'utilisateur a ici. Les documents suivants sont dans le, dans le catalogue. Votre suggestion fait-elle partie Là, on voit que Trolls de Troy. Euh, numéro 6 en fait partie, donc si je clique sur oui je vais annuler et revenir à la liste des suggestions. Si je clique sur non je vais quand même envoyer euh, la suggestion et je peux aussi modifier ma recherche. Par exemple ici je veux relancer la recherche mais euh, sur euh, plus d'éléments élargir ma recherche voilà où j'ai la possibilité de cliquer sur envoyer pour euh, euh, ajouter la, la suggestion d'achat pour pouvoir l'activer on va en tant qu'administrateur portail dans les variables et là euh, la préférence système qui euh, correspond à cela c'est search record before suggest search record before suggest et ici tout ce que j'ai à faire pour pouvoir y avoir accès c'est de l'activer ou de la désactiver voilà. merci beaucoup nous espérons que cette fonctionnalité vous aura intéressé à bientôt